Pour se garer en descente là où il n'y a pas de trottoir, nous signalons à droite. Arrêtons-nous au bord de la route et tournons nos roues vers la droite. Nous sécurisons ensuite la voiture en la mettant en stationnement et en mettant notre frein de stationnement.